Impliqués, pardon. Donc, euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Mars continue à transiter dans votre septième maison jusqu'au 16 février. Alors la patience continue à être de mise au niveau de vos relations vous pourriez subir une certaine hostilité et agressivité verbale peut-être suite à des malentendus potentiels ou des mensonges ou de euh, suspicions ou des malinterprétations des messages. Donc vous êtes toujours incité à éviter les discussions tendues qui risqueraient d'escalader. Le soleil sera dans votre neuvième maison jusqu'au 19 février. Sa présence dans cette maison va faire la lumière sur vos croyances, vos principes, vos relations avec les membres de votre famille ou votre entourage. Et l'image sera plus claire pour vous à ce niveau, surtout avec la pleine lune qui aura lieu dans votre troisième maison. Et des décisions seraient prises à propos de euh, ces relations. Vous pourriez aussi sentir le besoin d'avoir un mentor dans votre vie qui pourrait vous aider à naviguer certaines difficultés et aussi euh, à naviguer les changements et les transformations que euh, vous aurez durant l'année 2020 car le regroupement des planètes incitant à ces changements est dans votre huitième maison, dans le Capricorne. Mercure, votre gouverneur, qui aura été entré dans votre dixième maison le 3 février, il sera avec Neptune, va vous aider à déterminer quelle profession ou métier vous voudrez entreprendre dans votre vie et si vous étiez déjà en emploi, vous aurez l'opportunité de vous prouver, éprouver vos compétences et votre performance sera un exemple à suivre. Le 7 février, Vénus entre dans votre onzième maison dans le Bélier et durant son transit dans cette maison, vous auriez tendance à vous concentrer sur les qualités uniques des personnes, sur les traits qui les distinguent, qui les démarquent comme les plus attrayantes de, de, de ces euh, qualités. Vos relations devraient posséder une sorte d'élément non conventionnel afin de maintenir votre niveau d'intérêt élevé. Vous pourriez rencontrer votre douce moitié à travers des activités de groupe, mais aussi vous pourriez voir une relation d'amitié ou de travail se transformer en une relation amoureuse. Vénus fera des carrés avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne, votre huitième maison, au fur et à mesure qu'elle avance dans le bélier, et on va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Le 19 février, le soleil entre dans votre dixième maison, dans les poissons. Et avec la rétrogradation de mercure dans cette maison, cela vous donnera l'opportunité de reconsidérer ou réévaluer la nature de votre profession ou revisiter les détails de cette profession ou votre métier. Ce qui va vous appuyer dans ce processus, Mars qui va entrer dans le Capricorne, votre huitième maison, et qui va vous aider à commencer à exécuter les changements ou les transformations que vous devriez apporter à votre profession. Ou à tout le moins peut-être changement des détails de cette profession, des tâches par exemple ou des responsabilités. Mais durant la présence de Mars dans votre huitième maison, il faudrait porter une attention particulière à votre santé et la santé des membres de votre famille, la santé du conjoint, des parents, des enfants. Si vous négligez des symptômes de santé, il faut absolument visiter votre médecin. La nouvelle lune dans les poissons, dans cette même maison de profession, dans la dixième maison, sera conjointe à votre euh, gouverneur Mercure qui aura déjà commencé sa rétrogradation. Cette nouvelle lune va vous appuyer dans le processus de réévaluation ou réconsidération de votre profession et elle vous donnera une bonne opportunité de commencer quelque chose de nouvel au niveau de votre profession. Il pourrait s'agir d'un nouvel emploi ou une nouvelle position au travail ou même vous lancer en affaires et euh, lancer votre propre entreprise peut-être. Donc ça c'est en général, je vous donne rendez-vous euh, dans les prévisions hebdomadaires où on va parler en détail des aspects qui influenceront notre quotidien. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine.